C'est Kiki retard pour le kiné Bah c'est pas moi hein. Bah bien sûr que si c'est moi, t'es pas tout quoi Je commence à me connaître hein. Salut tout le monde J'espère que ça roule Dites-moi si ça roule Deuxième séance de kiné du petit doigt C'est parti pour me faire briser mon doigt et mon âme Chaque fois j'ai l'impression, enfin chaque fois je suis qu'une fois donc, mais j'avais l'impression qu'elle me tuait quoi. C'est parti. En plus, la kiné, je l'ai prise à côté du boulot exprès. Et, euh... et là, je suis parti tellement vite, j'ai pas pris mes affaires pour bosser donc il va falloir que je retourne à la maison. Oh le blaireau. Quand je vous dis blaireau, euh... c'est pas qu'une figure de style. Hein. C'est vraiment une, une façon de vivre. Oh Koweït, putain, pas mal. Ouais, il fait quoi l'engin Ouais, il calcule bien ton coup chef hein, parce que si tu mets ça sur la route euh, incroyable putain les trous qu'il y a là dedans encore incroyable c'est parti pour le boulevard marceau juste avant les champs c'est celui-là avenue ou boulevard je sais même pas avenue prends les virages à la corde lui bah ouais Les je crois que c'est la seule façade vé végétalisée de la ville. Faut que je me renseigne, mais je crois que c'est le cas. Bon, on y est presque. je te gêne pas m'aimer 4 minutes d'avance je suis excellent excellent il y a des jolis panoramas quand même dans Paris hein. Choisi enfer, enfer sur terre, les vieux, pardon, mais enfer sur terre, peut-être même pas une vieille d'ailleurs, mais l'enfer sur terre, quand même. Allez, bac à la maison, puisque j'ai mal géré mon coup. Écoutez, c'était moins douloureux en vrai. Tout aussi efficace mais moins douloureux. Donc, peut-on dire qu'il y a du progrès Vie. Je le crois. Les fans des mini de Paris. N'importe quoi. J'espère au moins qu'il va cartonner ton TikTok parce que c'est ridicule. De chasser du boule là, oh, la route est mouillée. Je n'en peux plus des touristes qui traversent quand ils veulent, même quand il ne faut pas. On peut plus. Vas-y, vas-y. Je suis chaud au cul mon patin Tu travailles là, tu passes par là tous les jours, tu devrais le savoir On essayer d'aller attraper de l'essence maintenant Comme ça, ça sera fait On ne pas que ça ce soir Je suis pile poil dans son angle mort Et vu ses pneus, je pense pas qu'il aille tout droit comme moi Mais je pense qu'il va là-bas lui Donc euh, faut que je me carapate dès que c'est vert Genre maintenant, vas-y cycliste ah, Bah ouais grand malin coup dur coup dur coup dur oh, c'est la queue pour aller laver les voitures ça les gars pas abusé quand même il doit avoir des boules énormes le pauvre il peut pas rapprocher ses jambes sinon ça lui fait mal 2 balles le litre, Pinel's. Je crois que j'ai un jerrycan à la maison, on va se servir de ça hein. Décidément la police dans cette avenue, ils ont méga du boulot Oh non, je voulais aller faire de l'essence Ils ont câblé un scooter avec leur 3008 Oh c'est des cowboys C'est la file Non, laisse tomber. Voilà, je vais mettre le jerrycan à la maison. Encore que là, j'ai assez pour... Euh, j'ai assez, en vrai. J'ai assez. Faut pas que je sois gourmand ce soir, quoi. C'est tout. C'est à toi, les piétons à bord. Les piétons à bord. C'est toujours là celle-là elle est magnifique. Ah, mais je queen. Oh, ah ouais la vache Faut que je change mes plaquettes avant le seul. Je sais combien là. 12, 24, 36, 48. Il y a moi bornes à faire avant la.. Ouais, on va pas tenir 6000 bornes avec des plaquettes mortes, faut que j'aille les changer. Henri Prépare-moi des plaquettes, j'arrive Ah oui c'est indéniable oh, Le bon vieux temps de merde là C'est tombé d'un coup ouais, J'ai opté pour l'option Jerry Il ouais, y avait 10 litres de 95 à la maison Ça Suffira bien Qu'est-ce qui pétarde comme ça là C'est lui Ah oui, certainement, c'est la voiture. Je sais pas si c'est une Polo ou une Golf, mais. Ah oui, exactement, c'est lui. Oh la val, c'est stylé. Petite surprise à la sortie oh Vache lui il a le... Il a le capot complètement enfoncé devant C'est la jungle Partout, tout le temps, c'est la jungle Écoutez, je vous ai pas trop parlé parce que je sais pas pourquoi ça m'a demandé une concentration de ouf là, il y avait du monde. Ouais je vois rien si je sais pourquoi, c'est parce que je vois rien dans la visière encore comme d'hab. Ben, va falloir que je change. Et donc voilà, mais bon, tout s'est bien passé. C'était pas trop trop chargé. La pluie s'arrête on dirait. Bon est-ce qu'il y a encore un connard qui a foutu la merde dans Paris aujourd'hui Ou est-ce que je vais pouvoir me garer en bas du boulot ça a l'air d'aller. De ma foi, souhaitez-moi bonne chance et rentrons. Ah, c'est le dernier jour de ma semaine en plus aujourd'hui, c'est bon ça. Je vais pas capter. Allez, dernier trajet de la semaine et il n'y a pas de périph' donc, let's go by le centre de Paris. Il y a des oiseaux qui chantent. Improbable. Il est 2h du mat, les gars, calmez-vous. Hein. Il n'est pas 8 heures encore. Hein. T'as le contresens, l'ami, range-toi. Voilà, exact. Merci, c'est gentil ça. Bon merde, il est en warning lui de toute façon donc faut qu'on y aille. Hop. Bon bah bien. Police au rouge, on vous a cramé les gars. Bien géré celui-là. Un bien joué gamin. Un peu fort. Un coup de frein magique. Ah il y a le photomaton, je crois. Il est où Ouais il est là. Il est après le panneau. Je me suis encore trompé, je voulais mettre le clignotant je vais retourner à l'école de conduite, je pense. que Ça me fera pas de mal. Incroyable le son de son truc à lui. Ça fait pas du tout le. Le son est pas proportionnel au corps du véhicule. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Puisque je râle toujours sur le fait que les gens respectent pas, ne respectent pas ce slalom. Voilà, respecter. Bien qu'on soit sur la voie la plus à droite. voilà, ça fait ça, tout le monde fait pareil, et ensuite on va se rabattre sur la gauche c'est bien, ils ont à peu près respecté hop là, voilà, et maintenant on change de voie c'est gênant, je ne sais pas si je le connais <rire> si je te connais frère, euh, pardon si je te connais pas bien joué très visible hop là Allez, bonsoir tout le monde. Merci aux téméraires qui sont restés jusqu'au bout. Dernier trajet de la semaine. Je suis pas sûr de prendre la bécane demain. Bon, surveillez la surveillez la chaîne demain à 18h. Mais si rien, c'est que je suis pas sorti. Et puis sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, bonne soirée. A la prochaine. ciao. ciao